Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 82 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Portal 2 Donc Portal 2 que vous connaissez sûrement si vous connaissez pas Et eh bah ben, tant mieux je vais vous montrer comment ça se joue C'est parti, vous avez peut-être déjà entendu parler au moins de nom Donc on va faire une nouvelle partie Donc euh, allez ça charge Donc euh, voilà On voit une petite image, oh ça, ça bug un petit peu Vous voyez le cercle ne tourne plus déjà en haut Le cercle ne tourne plus On va attendre, on va attendre que ça, que ça débug Tout simplement, <rire> allez c'est peut-être normal, hein, c'est peut-être normal. C'est un jeu qui est assez, euh, assez joli, assez gros, donc il met un peu, un peu du temps à charger même si c'est pas non plus. Hein. Allez, c'est parti Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le plafond. Bien. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors regarder le sol. Bien. La partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur. Veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9... Ce message a eh oh de vous informer que le tous les cas sujets cas de test doivent quitter sans délai eh oh le centre d'enrichissement. Vous de test encore. ouvrir la porte sera ah, oui, oui Ah Oula Vous avez une mine affreuse. Superbe. Superbe. Comment ça va Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas, je vais nous faire sortir d'ici. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va de votre côté Vous m'entendez oh Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Euh, il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein euh, En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez Oui, non, un peu... Est-ce que vous arrivez à me suivre Répondez juste oui. Je vois, non, ça, ça s'appelle sauter. vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la mouise. Comment ça va de votre côté Vous tenez le coup L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé Moi, c'est vrai, à quoi bon me dire quoi que ce soit Hein, je vous le demande, à quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer Il y a la place euh, bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes Ah Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein, mais euh, si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant, pas du tout mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous Bonne nouvelle, c'est pas une station d'accueil, un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Pour rappel, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Euh... Enfin, euh, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas sans... chanceux. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous éprouvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instructions et motivation afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3... 2... 1... Donc voilà, nous voici dans Portal. Donc Portail, c'est un système de portail. Donc vous voyez là, on me voit là-bas, en, en face, et on me voit aussi sur, la, sur, la, sur le côté. C'est euh, un système de téléportation entre portails. Donc voilà, on, le but ça va être de sortir de ce et endroit. Donc là, il va falloir que je, je trouve... Euh, donc c'est plutôt de la casse-tête, hein. je trouve le moyen, dans chacune des pièces dans lesquelles je vais arriver, de trouver le, le moyen de se barrer pour continuer les tests et euh, ensuite sortir de ce bordel. Donc voilà, on vient de passer un niveau. Donc, euh, donc ça va, on va descendre de plus en plus en fait, ou remonter, je ne sais pas exactement. Et, euh, et à chaque fois, on aura donc un test différent avec un casse-tête, un nouveau casse-tête. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Donc voilà, on est livré à un autre casse-tête, mais qui va aller très vite parce que je le connais. Donc en gros il fallait cliquer sur le bouton pour ouvrir ce portail, prendre ce cube, sortir, lâcher le cube, aller appuyer sur l'autre bouton qui va nous ouvrir le portail de l'autre pièce. Donc on va repasser dans celui-là, on est passé dans l'autre pièce vous voyez, on pose, le, on pose le bouton, ça ouvre la porte, il faut aller appuyer sur le troisième bouton, normalement là-bas. Alors regardez, c'est pour vous montrer à quel point Hop, on peut, on peut passer d'une pièce à l'autre, Hop, on appuie sur le bouton, donc la porte vous voyez elle était fermée. Elle a fait flof laf es voilà. sur la porte qui devant de nous. difficultés techniques votre... votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver en question de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous révélera des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Donc voilà, pour le deuxième niveau, ça va ça va plutôt vite, c'est plutôt simple pour l'instant. Et, euh, et on va s'apercevoir que ça va être de plus en plus euh, compliqué et en fait il faut, faut vraiment réfléchir au bout d'un moment. Donc voilà toujours le petit chargement qui est tout un petit peu long entre les niveaux. actuellement gouverné par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre entité gouvernementale qui refuse ou est incapable d'entendre raison. Il doit y avoir un générateur de portail sur ce podium. Mais je le vois pas. Il est peut-être tombé. Oh hey oh vous voyez le générateur Et en fait, vous êtes en vie C'est J'aurais dû commencer par là. Bon. Voilà, donc maintenant qu'on a le générateur, on va pouvoir euh, faire des trous nous-mêmes. Voilà, on fait des trous. Et euh, donc on a générateur bleu. Plus tard, on verra qu'on pourra faire les deux types de trous. Donc on a des trous orange et des trous bleus. Les trous orange, pour l'instant, on ne peut pas les bouger. Euh, donc ils sont ils sont fixes dans chacun des niveaux qu'on va traverser. Et on fait un trou bleu dans lequel on va pouvoir rejoindre le trou orange. Donc c'est euh c'est un peu casse-tête, mais à chaque fois, on peut s'en sortir, il y a toujours une solution. De c'est un, un truc de test. Donc, regardez. Donc là-haut, il y a une porte orange. Il va falloir que j'y accède. Hop là. Donc là, maintenant, je suis là. Et on voit que la sortie est là-bas. Comment je fais Je fais un trou euh, en haut. Et je vais repasser par la porte orange. Et bizarrement, hop, j'atterris sur la plateforme en haut, là où j'ai fait mon trou, tout simplement. Et donc c'est parti. Donc ça commence à... On, va, on voit qu'on va commencer à galérer. Indiquez-le dans votre formulaire d'auto-rapport. Un futur préposé au dédommagement d'Aperture Science ne manquera pas d'enregistrer votre Donc voilà. Allez, le niveau est terminé. Cette fois-ci, on a, on a le Portal Gun. Donc maintenant, on va falloir faire nos trous nous-mêmes. Et donc, ça va devenir un peu plus complexe parce que... Il va falloir réfléchir, c'est pas tout donné. Le prochain test est très dangereux. Pour vous aider à rester calme face à une mort certaine, de la musique d'ambiance vous sera administrée dans 3, 2, 1... Donc là, ils nous mettent une musique d'ambiance qui sert un peu à rien. Donc on a l'autre, on a le bouton, mais il faut mettre quelque chose dessus. Le cube est en bas, il est là. Donc on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. On prend le cube, on passe le trou, on le pose ici, parce qu'on avait la sortie là à côté, on l'avait vu. Et voilà, et on arrive à la, à la sortie encore. Donc pour l'instant, c'est encore très simple. On continue, qu'est-ce qu'il faut faire là Alors, on n'est pas encore sorti du niveau. Euh, donc là, il y avait deux, deux pièces avec des cassettes. Donc pareil, là, il y a un cube. Ce qu'il faut faire, on fait un trou, on prend le cube, on, le, on descend, on fait un trou là-bas. Comme ça, on peut, on peut prendre notre cube et le poser. Euh, oui sauf que j'ai merdé donc en fait non j'ai merdé Donc il faut que je refasse un autre trou Voilà que je repasse ici Je fais un trou au fond Et je recule parce que le trou est ici Voilà je peux prendre le cube Et je le pose Et voilà Donc euh, est-ce qu'il y a une suite encore Le niveau a pas l'air terminé Ici il y a rien du tout Ah bah là c'est là d'où je viens Je suis un peu con donc là, qu'est-ce qu'on fait On monte, on fait un trou qui nous fait atterrir en bas. Donc en gros, voilà, j'ai fait un trou qui m'a fait atterrir un peu plus haut et qui me fait tomber dessus. Regardez, hop On tombe un peu. Ah, mais d'accord, il fallait juste que je remonte là, la petite plateforme. Voici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Donc là, voilà, c'est un cul sac, C'est pas là qu'il fallait passer. Non Là ça veut pas ça veut pas faire de. Ah bah voilà il fallait que j'aille ici tout simplement. Niveau suivant, c'est parti. Donc oh, ça se complique petit à petit. Vous, vous avez déjà vu un peu le, le principe quand même. Euh, donc il y a d'autres euh, astuces qu'il va falloir saisir. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti ne constitue pas un élément constitutif du test. Ah, donc là on regarde la fiche mais euh, ça ne nous dit pas grand chose. C'est en gros les, les différentes choses qu'on va pouvoir faire. Alors, est-ce que je peux sortir de ce merdier Faire un trou quelque part, là, hop là, donc on arrive dans la pièce. Donc nous, on doit aller là-bas. Ici, il n'y a pas grand-chose. Là, il y a un bouton. Qu'est-ce qu qu que ça fait Ça fait rien. Ah oui, voilà, ça fait monter le, les plateformes là-bas. Ensuite, il va falloir que je pose quelque chose sur moi sur le bouton. Euh, là, il y a de l'eau. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller nager. Donc là, j'ai fait un trou. Ça m'emmène, vous voyez ça m'emmène là en haut en fait, euh, là d'où je viens. Regardez, on me voit là-bas. Donc quand j'essaye de passer... Ouais, on voit, on voit l'apparition du trou. Et je dois aller là-bas sur, euh, sur ce côté là-bas. Est-ce qu'il y a une astuce En y allant comme ça... Il y a un bouton ici pour lâcher un cube. Ah bah ben, je suis con. J'ai pas appuyé sur le bouton. Où c'est qu'il est, qu est Mon cube il est là-bas. Faut suivre les flèches bleues en fait. Enfin les, les, petits, les petits points bleus, mon cube est là-bas. Il n'y a rien de caché, comment je fais pour aller là-bas. Il faudrait que je récupère mon cube et que j'aille le poser sur le, sur le bouton. Il n'y a pas d'astuce magique, ça monte sur le mur là, donc euh, voilà. Ça me dit pas forcément grand-chose. Est-ce qu'il y a une astuce pour aller récupérer le, le cube euh, Ouais, il faudrait que là il y ait des boutons, mais pareil, je peux pas monter qu'on saute pas assez haut, <rire> tout simplement, voilà. On pourrait croire qu'avec les fougères là, on, quelque chose comme ça, on pourrait grimper mais. Mais notre perso il est un peu trop manchot pour monter. D'ailleurs oui, c'est pas logique parce que bon. C'est pas que c'est possible là quand même de, de monter sur le rebord. C'est pas non plus à une hauteur vertigineuse. L'eau, euh, j'y fais pas. j'y fais pas confiance, hein. j'irai pas sauter dans l'eau. Là-haut on se voit qu'il y a quelque chose d'autre avec le trait bleu. Mmh. Donc là, c'est dans ce moment-là, faut réfléchir et se dire comment je peux récupérer ma pièce là-bas qui va me permettre de faire monter le, le rebord, qui me permettra de monter en haut. Alors là-haut, on peut, pas... ça, ça, se descend pas, ça, ça c'est, hein. hein. a rien à faire, c'est la porte euh, orange, on peut rien en faire de plus. Sinon, ce serait trop simple, on pourrait, euh... on pourrait facilement. Ce que j'essaye de faire là, ce que j'essaie de faire, c'est de... de créer un portail. Tout en restant vers le haut. Mais à chaque fois je me fais éjecter à l'extérieur et donc du coup je désatterris en bas. Et le problème est le même. Allez. Comme ça là. J'aimerais. <rire> J'essaye mais c'est pas facile. Est-ce que je pense pas que ce soit comme ça mais.. Pour l'instant je vois pas tellement d'autres solutions. On va essayer. Sur le mur. Ah non. Parce que j'appuie deux fois, il faut que j'appuie qu'une seule fois. Sauf que ça fait rien. Ah j'appuie sur la. Je suis en train de tirer sur la porte, je suis un peu con. Ah non. à partir du moment où j'ai tiré, il m'éjecte, me... il de toute façon, dans tous les cas. Ah non, voilà, il m'éjecte encore. Bon, donc ça, c'est pas la bonne solution. Là je peux pas monter. Donc ça c'est un problème aussi. J'aimerais bien, hein, on pourrait, hein, si on était à peu près normal avec des mains, on pourrait s'accrocher là au rebord hein, et monter, mais euh, ça n'a pas marché. Donc là la porte là-bas on la voit, hop, mais elle ne nous sert à rien du tout. Et Il n'y a, a absolument aucun, aucun, aucun moyen de monter plus haut. On va pas y arriver. Donc ce qu'il faudrait euh... d'ailleurs, une solution là-bas il y a un cube qui est tombé mais on peut rien en faire. Euh... Là ça, ça reste pas en place donc il euh... faut forcément que je mette mon cube dessus. Et désolé, j'ai appuyé sur échappe. Hein. Sans en faire exprès. Alors le cube là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de tirer dessus ou de le choper Ou de je sais pas faire quoi que ce soit pour l'avoir non non il n'y a rien à faire il veut pas il veut pas que je chope hein. incroyable pourtant il y a bien les traits ils me disent bien que ça fait donc ça fait bien là bas donc c'est bien ce cube qu'il faut que je récupère là ah non ah vous êtes sérieux là non ah non d'accord moi bah, ça voilà là, mon cube est là il fallait que je fasse un, un trou en dessous et euh, tout simplement alors, je récupère et pour qu'il qu soit éjecté en fait euh, oh, c'est n'importe quoi donc voilà je peux monter J'aurais passé quelques minutes dessus. Donc ça, cette porte, il va falloir appuyer sur ces boutons. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça Ça jette un cube. Ah bah, à mon avis, il faut mettre un trou en dessous. On refait ça, ça jette un cube. Hop, et il a passé la porte, mais avec un peu trop d'élan, là-bas. Donc, il va falloir... Le deuxième bouton, ça doit servir à ça. À monter la plateforme. Donc, on va la monter. Hop là Bon, voilà donc le cube qui est atterri est resté et n'est pas allé dans l'eau. Parce que dans l'eau on peut pas le récupérer. Hop, et on va le mettre sur le bouton là-haut. Et donc voilà, on n'ira pas plus loin. On va, on va, on va s'arrêter là pour ce, pour ce niveau et ce jeu. Donc voilà Portal 2. J'espère que ça vous aura plu. Allez c'est parti. Moi je continue.